Sur l'axe marché du premier campement, cap exterias relève du parcours du combattant. Sur cette route, nid de poules, crevasses et flat d'eau dictent leur lois aux usagers qui ne savent plus où donner de la tête. Et les habitants sont dépassés. Ça ne fait même pas plus d'une semaine. Il y a une maman qu'on voulait amener à l'hôpital à cause de l'état de la route. Elle a traîné le toit du GD à dans la voiture. Aujourd'hui, euh, les habitants de l'autre côté ne peuvent plus traverser, euh, les bus transfuges ne peuvent plus arriver là-bas. Pourquoi Parce que l'état de la route. Et aujourd'hui, du euh, jeu de marché, au camp des clandos. De, de, de, de, de, de... Difficile pour les amoureux de la nature de se rendre dans cette partie d'Akanda, pourtant très fréquentée les week-ends. La situation est plus accablante. En période de forte pluies. Le gros problème ici, c'est un problème de caniveau. Il n'y a pas de caniveau dans cette zone-là pour évacuer les eaux. Et je pense que les terres au courant de cette affaire, et dans les deux fichiers, ils vont prendre notre carte avant, il y avait une entreprise qui était là déjà, les terres déjà pour regarder l'état de l'avant pour voir ce qu'il y a à mieux de faire. Donc pour l'instant, on a dit le pour de péché, comment il faut évacuer les eaux là. C'est Un problème de caniveau. La dégradation avancée de cette route complique, à n'en point douter, le quotidien des populations avec le lancement, il y a quelques mois, du plan d'accélération et de transformation des espoirs naissent de ce côté de la capitale gabonaise. Oh oh,